Va bien bienvenue au nouveau sur ma chaîne youtube mister with you aujourd'hui nouvelle vidéo sur la présentation de pes 2018 donc voilà vous pouvez faire un petit comparatif entre PES et FIFA donc euh, voilà vous pourrez voir la, la comparaison des deux jeux sur un petit gameplay donc je lance ça de suite on se retrouve dans un instant et bien nous revoici nous revoilà sur l'accueil du jeu donc voilà donc euh, pour la démo bah, il vous présente que ceci donc la précommande du jeu pour l'avoir en jeu complet, forcément. Et jouer maintenant pour la petite démo. Donc on va lancer le petit match d'Exhibition. Donc nous allons prendre le Barça contre... Nous allons faire... Nous allons faire Barça-Inter de Milan. C'est pas Oh j'ai fait Barça ça. Bon bah tant pis on va faire savoir ça. Comme ça vous allez voir un peu comment ça se déroule Au niveau des équipes Au niveau du type de jeu Du style de jeu Et bien sûr les graphismes du jeu Je lance ça de suite Donc euh, voilà je vais laisser le générique du début de match Comme ça vous pourrez voir un peu Comment ça se déroule, comment ça se passe, les graphismes Ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, l'ambiance dans le stade La présentation des joueurs donc euh, je vous laisse regarder tout ça donc je vais commenter un peu en même temps donc pour moi la présentation est mieux que FIFA graphiquement euh, parce que j'ai pas encore essayé FIFA 18 j'ai pas encore eu l'occasion euh, graphiquement euh, ce jeu a l'air un petit peu mieux au niveau graphisme euh, l'ambiance dans le stade les spectateurs comme vous pouvez le voir m'a l'air euh, plus satisfaisant que dans FIFA aussi donc euh, assez sympa après, la ben, composition d'équipe, comme d'habitude. PES, ça n'a pas changé. Juste passer l'intro, du coup. Voilà, présentation de l'autre équipe. Barcelone, Barcelone. Match que vous ne verrez jamais. Euh... Et voilà, c'est parti, c'est parti. Dans quelques secondes le match va être lancé, Donc c'est parti. Donc déjà là, au niveau graphisme, par rapport à, à FIFA, euh, wow, ça prend une bonne claque. En fait, c'est, je trouve que le gazon est pixelisé. Donc euh, ouais, c'est pas top. Hein. C'est vraiment pas top. Alors, au niveau de la maniabilité des joueurs, si vous êtes joueur FIFA, euh, ça va être très compliqué, comme vous allez le voir, je pense. Voilà, je commence déjà. Euh, dans la jouabilité, c'est vraiment complètement différent, ça n'a strictement rien à voir avec FIFA. Je vais galérer pour marquer et pour euh, gagner. Même au niveau des touches, je sais pas c'est complètement différent. Euh, vous voyez les, les joueurs font beaucoup moins d'appels que sur FIFA donc euh, ouais, ça va pas être facile. Ça va vraiment pas être facile. Mais au niveau des appels de balles, euh, des passes, j'ai peur de faire des passes. Euh, pas forcément un mauvais joueur mais euh... oh la vache pour tacler, je sais plus je sais même pas ce que c'est ah oui d'accord faut change de joueur euh... Hop. ça va vraiment être dur vraiment vraiment vraiment il n'y a pas de oh la la la la la la la la la la la la la la la Je suis complètement perdu Donc là, donc je vais essayer de faire un dégagement comme dans FIFA je l'ai fait. Il qui va pas être très. Wow D'accord, je voulais l'envoyer à, à peine 10-15 mètres. Du coup je l'envoyais. envoyé. Oh Oh c'est vraiment chaud les tirs oh, C'est vraiment dur. Oh la vache vous envoyez ça Regardez-moi ça. Par contre la jauge, elle monte à une vitesse. Impressionnant. Oh, J'ai à peine eu le temps d'appuyer que. Direct ça a tiré quoi. Allez, allez. On va quand même essayer de faire quelque chose pour cette première. Non Ah mince, je suis faute. Graphiquement. Quand les joueurs sont à l'arrêt ça va, mais après si vous. quand vous. Enfin, comment vous expliquer Quand vous êtes.. Euh, quand le joueur est en action, euh, ça fait vraiment des, des petits. des flous, en fait, ça devient flou. Ça fait vraiment bizarre sur les, les ralentis, surtout, vous voyez ça. Je vais me prendre un pion. Le pire c'est que je sais même pas comment on défend. J'ose même pas le prendre la balle. Allez va dessus. Je fait prendre un but. Allez les gars, allez, allez, allez, allez. Ah c'est vraiment complètement différent de FIFA. Oh là là là là, je pourrais pas me mettre sur PS, c'est pas possible. Ce serait juste pas possible pour moi. Et puis il y a tellement de. De mode de jeu sur FIFA que. Oh, qu'est-ce que j'ai loupé <rire> Oh, j'ai allumé comme un Brutus Ah, mais la jauge, elle bah, va vraiment, mais vraiment trop vite Ah, c'est. complètement différent, quoi, rien à voir. Je sais pas si sur le gameplay, vous allez. Comment dire, sur la capture que je fais du jeu que. Le, au niveau des graphismes et voilà comme je vous le disais le, les joueurs deviennent un peu floutés, au vu de la vitesse du jeu c'est assez bizarre alors moi qui suis pas du tout un joueur euh, un joueur euh, pes oh. mais si qui se fait manger en vitesse pas bah, propre' vu tout ça Oh, il me la sort. Alors, je sais pas du tout comment on fait des frappes enroulées, des frappes extérieures du pied, des frappes intérieures. Je tire. Mais euh, dans l'ensemble, c'est pas vraiment un jeu que j'achèterais ou sur lequel je kifferai jouer. Pas du tout. Ah ouais, putain, ça tire fort, bien sûr. Oh là là là là, c'est vraiment compliqué. Vraiment un pas facile. Je vais pas vous laisser tous les ralentis parce que sinon le gameplay va durer 15 ans. Là, j'ai mis un match juste vite fait. J'espère marquer quand même parce que ce serait complètement démotivant pour moi de pas marquer sur le... sur le jeu que je teste. Oh, je passe au dessus. Allez, allez, allez. Oh, le Messi l'extérieur du pied Oh, dommage. Là ah, je commence à m'y faire un peu. Je commence à m'y faire un peu, c'est pas facile. Mais ça va, ça va, ça va, ça va. Mais je kifferai pas. D'accord, vous regardez graphiquement... moi euh... ouais, je me croirais sur... Euh... Je vais pas vous mentir, hein. je me croirais sur... Euh... Nintendo ou... Oh J'ai fait la mettre. Ah et la protection de balle et tout, je sais pas faire. Donc voilà, on va en rester là pour cette première mi-temps. Donc 0-0. Au Camp nous, Barcelone versus Barcelone. Donc la mi-temps, on va écouter le temps. Parce que sinon ça va prendre beaucoup trop de temps. Et ben voilà, c'est cette deuxième mi-temps direct. C'est vrai que je joue solo, donc... Euh, ça, les engagements sont assez bizarres aussi. Ils font ça un peu... Euh, je te fais une passe en retrait pour l'engagement et... Je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. La sélection des joueurs aussi est assez bizarre. Enfin, vous allez me dire, pour ceux qui, qui vont regarder le gameplay et qui, et qui jouent sur euh, PES, vont dire qu'ils bah, sont habitués à ce, ce mode de jeu, à ce style de jeu, donc forcément ça ne les choquera pas. Mais moi venant de FIFA, moi ouais, je peux vous dire que c'est pas facile tous les jours. Voilà mon gars Soares il est là Voilà, j'ai réussi à marquer quand même, enfin. C'est pas facile, hein, c'est vrai, vrai, vraiment pas facile. Oula, j'ai appuyé sur. Euh... D'accord. Ah oui, sur PS, c'est sur euh, BAC, qu'il faut appuyer pour passer les ralentis. Ça, ça marche aussi. En lui donnant une note, enfin, en, en le notant euh, graphiquement, je lui mettrai. Je lui mettrai 6 sur 10. Et euh, En jouabilité. Je mettrai. Euh... Moi je suis pas habitué donc c'est toujours pareil de juger quand on n'est pas habitué à un jeu. Forcément c'est pas facile. Euh, je lui mettrai. Hum, je sais pas. En jouabilité. Ça va encore, j'ai connu Pierre. Euh, jouabilité, jouabilité, je mettrai un... un 5. Ouais, juste pour avoir la moyenne, c'est quand même. C'est jouable. Pour une personne qui est habituée, je pense que c'est. va dire que voilà, est, ce jeu est révolutionnaire au niveau du ES. Mais euh, Mais voilà. Ouais. Après, au niveau.. Euh, donc j'ai fait graphisme, jouabilité. Au niveau ambiance dans le stade, enfin on va dire présentation de l'équipe, euh, je mettrais un. Oh c'est sympa, je mettrais 7. Ouais. Je mettrai 7. C'est vraiment pas facile. Sinon, ce jeu est assez sympa, oui, ça ouais. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas un jeu que j'achèterai, je c'est sûr. Je vais essayer sur mon bon vieux FIFA, quoi. Oh, hop, hop, hop Petit danger, petit danger. On va jouer là-haut. Genre qui déborde en bas. Neymar, Neymar, Neymar, Neymar, Neymar, Je ne sais pas du tout comment on fait les gestes techniques. Oh! Comment, comment ça se fait qu'un joueur Neymar étire un missile comme ça? Je suis face au but. Il envoie ça euh... comme si c'était Germain, quoi. Pas possible. Bah ouais, Germain. Euh... Qu'est-ce que je pourrais noter d'autre sur ce jeu? C'est pas du tout. Très bonne question. Je me dis déjà que je galère avec le Barça. Sachant que le Barça ça doit être une des meilleures équipes du jeu. Euh, je n'ose même pas prendre une petite équipe. Regardez-moi ça, putain. C'est dur de passer comme ça. Il était chaud, c'était une belle petite frappe ça. Voilà, j'espère que ce gameplay vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez justement dans les commentaires euh, par rapport à ce jeu. Si vous aimez bien PES, comment vous jugerez, comment vous le noterez. Et voilà, ça peut être sympa de savoir la vie des autres. Partagez un peu tout ça avec la communauté de Youtube et surtout de PES et des jeux de foot en, en général. Comme ça, ça permet de partager un peu les avis de certains, euh, un peu tout le monde, d'ailleurs. voyez oui, Messi, fait pas un appel de balle, c'est fou ça. Soirée, il peut en faire 15 dans le match, Messi, pas un seul. Ah, bien vu ça. Déjà, tout à l'heure, il a fait une tête, le Rakitic. Elle est passé pas très loin et là, du coup, il a mis une 88ème de 0. C'est respectable. appuyer sur un ah, réflexe de Fifa encore. Donc, le match est bientôt fini. Donc j'aurais testé, j'aurais testé ce jeu pour vous. J'aurais essayé PS. C'est pas, c'est pas ma cam, on va dire. On va dire ça comme ça. Donc pour la fin du match, je gagne 2-0. Non, non, autant pour moi dès en jeu. De toute façon on n'est pas la 90 e Ah oui il y a une minute, d'accord. Euh, oui bon, Je vais dégager parce que je suis plus faire une passe. Voilà la fin du match. Donc voilà, pour ce gameplay j'ai quand même réussi à gagner 2-0 pour cette présentation de PS 2018. Donc maintenant je vais vous laisser le tester ou l'acheter, comme vous voulez. A vous de voir selon votre style de jeu. Et bien voilà, si ce gameplay vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu en bas de la vidéo, à mettre ben, votre note, votre style de jeu, si vous avez kiffé ou pas, dans les commentaires, et je vous dis à bientôt! Ciao ciao!